Bonjour mes chers élèves, je vais vous raconter une histoire, une belle histoire de l'auteur Mouloud Pharaon qui est né en 1913 à Tiziheville, c'est un village de Kabylie en Algérie. Alors, l'auteur Mouloud Pharaon est né en 1913 à Tizi Grâce à son intelligence et à son courage, il a réussi à devenir instituteur en 1935. Puis, directeur d'école. Mais malheureusement, le 15 mars 1962, il meurt assassiné. Malheureusement. Alors, suivez avec moi s'il vous plaît. Bien sûr, je vais vous expliquer quelques mots difficiles au cours de cette histoire. Alors, comme j'étais le premier garçon né viable, né viable, ça veut dire tout simplement né vivant. Comme j'étais le premier garçon né viable dans ma famille, ma grand-mère décida de m'appeler Fouroulou. Ce qui signifie que personne au monde ne pourra me voir de son œil, bon ou mauvais. Jusqu'au jour où je franchirai moi-même sur mes deux pieds le seuil de notre maison. On serait étonné si j'ajoute que ce prénom tout à fait nouveau chez nous ne me ridiculisa jamais. Parmi les bambins de mon âge, c'est-à-dire parmi les enfants de mon âge, aussi loin que je puisse remonter dans mes souvenirs, je retrouve toujours auprès de moi une douce et naïve amitié. Mon père et mon oncle étaient parmi les pauvres du quartier, mais n'avaient que des filles. Aussi étais-je plus heureux à la maison que la plupart de mes petits camarades. Halima la femme de mon oncle, qui m'est impossible même à présent d'appeler ma tante, ne pouvait me souffrir, ne pouvait me supporter. Ce frère veut dire supporter. Mais ma mère. Mais ma mère, mes soeurs, mes tantes maternelles m'adoraient. Mon père se pliait à toutes mes volontés et ma grand-mère, qui était la sage-femme du village, m'a de toutes les bonnes choses qu'on lui donnait en dépit de Halima. Mon oncle, qui savait la valeur d'un homme à la djima et pour lequel je représentais l'avenir des mon m'aimait comme un fils. Alors, voici donc la famille de petits, et la famille du fils du pauvre. Voici le fils du pauvre qui s'appelle Fouroul. Voici donc la famille. Alors, il y a le père, la mère, la tante, l'oncle, ses cousines et ses sœurs. Sans oublier bien sûr, grand-mère qui est donc le, la sage-femme. Du village à suivre mes chers élèves je me souviens comme si cela de d'hier je me souviens comme si cela daté d'hier de mon entrée à l'école un matin mon père arriva de l'ajma avec un petit air mystérieux et ému vite vite dit-il à ma mère. Lave-le entièrement. Le cher n'acceptera pas un sage pareil. Demain, toutes les places seront prises et puis il ne faut pas qu'il reçoive des coups par notre faute. Ma première journée de classe, ma première semaine et même ma première année ont laissé dans ma mémoire très peu de traces j'avais ici 7 ans. C'est l'âge d'entrer à l'école. Je me souviens, comme c'est cela daté d'hier, mes chers élèves, de mon entrée à l'école. Un matin, mon père arriva de l'Odjima avec un petit air mystérieux et ému. Vit, « Vite, vite, dit-il à ma mère, lave-le entièrement, le chéir n'acceptera pas un singe pareil. » Ça veut dire, s'agit de moi. celui lui c'est-à-dire le narrateur qui raconte, lui, cette histoire. Je me souviens, ça veut dire tout simplement, c'est le narrateur qui raconte cette histoire lorsqu'elle avait sept ans-là. Elle se souvient de ces moments-là, comme si cela datait d'hier. Je me souviens, comme si cela datait d'hier, de mon entrée à l'école. Un matin, mon père arriva de la djuma avec un petit air mystérieux et ému. Vite, vite, dit-il, à ma mère, lave-le entièrement, le cher ça veut dire le maître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 Très embarrassé, ça veut dire simplement que je serais très gêné de dire si je fus bon ou mauvais, si j'appris beaucoup ou peu. J'allais à l'école sans arrière pensée Ça veut dire sans savoir pourquoi, simplement parce que tous, parce que tous les enfants y allaient. Le meilleur moment de la journée était sans conteste, ça veut dire certainement Lorsque nous remontions, et vers le couscous qui nous attendait chez nous. Évidemment, il y avait aussi les jeux, mais on n'avait pas besoin d'aller à l'école pour jouer. J'ai su par la suite qu'on pouvait donner dans les écoles un enseignement attrayant, ça veut dire amusant et tout à fait plaisant qu'on peut instruire. Les enfants en les amusant. Voilà. Qu'on peut instruire les enfants en les amusant. Je crois franchement qu'un petit Kabyle de 7 ans n'a pas besoin de tout cela. Il est attentif par crainte et par amour propre. Il s'agit d'éviter les coups du maître et les moqueries du voisin qui sait dire. N'oublie pas les mots suivants. feuille veut dire chercher. On va, ça veut dire gêner. Sans arrière-pensée, ça veut dire sans avoir. Sans savoir pourquoi, sans compter ça veut dire certainement attrayant, ça veut dire plaisant. Voilà, c'est la fin de notre histoire, le fils du pauvre. Alors, essayez d'imaginer la fin de cet événement. Le fils du pauvre. Un soir, après 4 heures, ayant passé le reste de la journée, des camarades en dehors du village je revenais à la maison. Une petite flûte entre les doigts, mon père était sur le seuil de la porte et il arriva... Pardon, il arrivait... Du show. Ma mère m'avait vainement recherché pour lui faire une commission. Alors voici donc, âgé de 8 ans. Le narrateur ici, âgé de 8 ans, il prend dans ses mains, dans sa main ici, une flûte. Un soir, après 4 heures, ayant passé le reste de la journée avec des camarades en dehors du village, je revenais à la maison une petite flûte entre les doigts. Mon père était sur le seuil de la porte et l'arrivée du chant. Ma mère m'avait vainement recherché pour lui faire une commission. Mon père qui m'a aperçu lui dit que je revenais avec une flûte. Dieu merci s'il si n'apprenait à rien à l'école. Il ne perd pas son temps avec ses camarades. Je ne m'étends plus que son maître se plaigne de lui. C'est à cause de sa paresse qu'il ne l'a pas changé de division. Il me l'a dit. C'était en effet ma deuxième année d'école. Et j'étais toujours dans le même cours. Le maître avait parlé de moi à mon père. Moi qui croyais passer inaperçu parmi la cinquantaine de camarades qui formaient la classe, voilà qu'il se rendait compte de mon travail qu'il me connaissait particulièrement, qu'il connaissait mon père, c'est donc qu'il connaissait tous ses élèves. Elle a dit à mon père que j'étais un mauvais élève. Mon père pensait m'avoir fait de la peine par le ton sévère qu'il avait pris au fond. J'étais presque heureux de constater qu'il s'intéresserait à ce que je faisais. Cette petite réprimande me fait Prendre son rôle au sérieux. Cette scène décida de mon avenir d'écolier. À partir de ce jour, je devins bon élève, presque sans effort. Mon maître, qui constata ses progrès, n'a eut jamais l'occasion d'en parler à mon père. J'en sais rien. Voilà. C'est donc le fait de histoires. C'est un qui retrace bien sûr un progrès prodigieux de cet enfant. Alors, euh, alors à la fin, c'est vraiment émouvant, il dit. Et il a dit à mon père que j'étais un mauvais élève. Mon père pensait m'avoir fait de la peine par le temps sévère qu'il avait pris. Alors au fond, j'étais presque heureux de constater qu'il s'intéressait à ce que je faisais, au fond, ça veut dire au fond de mon esprit. Cette petite réprimande, voilà, ça, ça veut dire cet événement, cette petite réprimande me fait prendre son rôle au sérieux. Cette scène, cet événement, cette scène décidait de mon avenir d'écolier à, à partir de ce jour. Je devins bon élève presque sans effort. Mon maître, qui constata ses progrès, n'est-il jamais l'occasion d'en parler à mon père, si j'en sais rien. C'est donc la fin de cette, cette histoire.